Donc nous sommes ici au cœur du quartier Saint-Leu, qui fait partie des quartiers de la politique de la ville et dans ce quartier, les habitants nous ont exprimé une vraie volonté de, de retravailler, de redessiner ce quartier et on pense que l'émergence d'un lieu, un tiers lieu numérique, une fabrique de territoire, serait une excellente chose pour le, pour, justement pour le territoire, pour son avenir, pour ce quartier et ça permettrait de véritablement renouveler le quartier. On a ici le moulin Passavant qui est derrière moi, un petit peu plus loin, L'îlot benoît qui est en cours de réhabilitation, de rénovation avec un grand projet urbain. Et ce qu'on souhaite, c'est que la machinerie, le collectif de tiers-lieux qui l'accompagne, euh, soit capable de proposer un nouveau tiers lieu sur ce quartier. Le tiers lieu ça a une action à la fois inclusive, mais également de médiation sociale pour des publics euh, qui sont parfois assez éloignés. On est, il faut le dire, en présence d'une troisième révolution humaine. Il y a eu euh, l'imprimerie, il y a eu... Euh, la révolution industrielle, et là, c'est la révolution numérique. Et il faut absolument qu'on s'installe dans les quartiers prioritaires des villes, qu'on s'installe dans le rural, sans les opposer, et de façon à permettre de supprimer ces fractures territoriales auxquelles je suis très sensible, et ces désertifications. Et donc, grâce au tiers du numérique, supprimons cette fracture numérique. L'émergence des tiers-lieux constitue désormais un événement incontournable qui permet le renouvellement de la vie sociale et sans doute de toute évidence une nouvelle structuration d'un territoire. Et évidemment avec ce mouvement d'émergence de tiers-lieux qui émerge un peu partout sur le territoire, eh bien, il y a un risque de dispersion et il est important qu'Amiens Métropole puisse participer à ce mouvement emmené avec l'ensemble des tiers-lieux autour de la machinerie pour donner une structuration cohérente et qui permettra d'intensifier précisément le renouvellement porté par ces tiers-lieux.